Super was sind das für Vögel da oben? Neues, ich poisson que tu as attrapé oui. Comment tu l'as attrapé Avec l'épuisette. Avec l'épuisette demi-tour du lac d'Ohrid aujourd'hui avec la visite de Ohrid passage par Struga et, et le petit village sur l'eau de Gachité euh, voilà des trucs intéressants journée tranquillou, visite et là on se fait on se fait 700 800 mètres de dénivelé pour finir la journée avec la fraîcheur faut pas avoir à se faire demain matin et puis aller sur un bivouac en plein milieu du parc du, du parc Galatitia. On va avoir une jolie vue, on va monter à, à 1500 mètres demain le col. On dans un, embarqué dans un truc là, et une piste complètement défoncée, on surfe sur les cailloux depuis depuis un kilomètre là, dans la poussière au début avec les camions, on est sur le, sur le chemin de, de la carrière de marbre de, de Prilep là, c'est hyper impressionnant, tout à ciel ouvert, tout, la montagne complètement disquée, et, et des cubes qui partent sur des camions, des cubes de marbre. Voilà. On a encore pour certainement 3 km et demi de montée de monter On a l'impression d'être sur la plage, une plage de galets à peu près ça, une plage de galets euh, on, risque on risque de galérer Hein, pour pas dire autre chose euh, en plus de la piste longue de 40 bornes piste pleine de gravier on se paye un bon orage donc on s'est réfugié sous le sous le tarp le vélo à l'abri et puis voilà ben on prend un petit goûter hein. on patiente on est patient on l'enlève Toujours bien choisir l'arbre sur lequel on s'abrite pendant l'orage. En l'occurrence, un mûrier. Ben une fois de plus, on se réveille euh, au milieu des cigales, dans les champs de vignes. On a passé une super nuit. Hier soir, on s'est un petit peu fait dégager comme des malpropres de l'endroit où on pensait dormir. Une dame qui est arrivée juste après qu'on ait monté la tente, elle nous a renvoyé chez nous. Et donc, de nuit, on est allé, euh, presque de nuit, euh, dans le jardin à côté. Il y avait deux voitures qui venaient d'arriver. Et là, en fait, c'était super chouette. Euh, une famille qui nous ont dit, ouais pas de soucis, mettez-vous là, il y a un bout d'herbe, c'était encore mieux que le truc précédent, tout monde Et puis ce matin, ils ont apporté des abricots, des pêches, du jus d'abricot euh, Délicieux. Aujourd'hui, on va repartir de Vélez, on va aller direction Kochani, vers la frontière bulgare, pour quitter le pays, certainement demain. Bon, ben on a survécu à, à une soirée un peu arrosée hier soir. Euh, on s'est pris 4 ou 5 orages d'affilée. En fait, il y avait des moustiques, il y avait des gitans qui sont passés, il y a eu la tente qui s'est à moitié arrachée sur une rafale de vent. Donc, c'était un peu compliqué hier soir. On n'a pas passé une super nuit. À partir de minuit, minuit, une heure, on a commencé à réussir à dormir. Et ce matin, à 6h, on s'est fait chasser par le soleil qui nous faisait trop chaud. Et les moustiques qui étaient impossibles. Il était impossible de rester dehors. Donc on a fui, euh, résultat on n'a pas beaucoup chargé, et on s'est arrêté là, on se fait une pause, il est quoi Il est 10h30 du mat, on charge à 40-50 watts en roulant, alors qu'à l'arrêt on charge 140 watts. Donc on fait le plein d'énergie dans le ventre et dans la batterie, et puis on repart après vers euh, Delchevo, qui est à la frontière bulgare. Euh, un bon col à grimper, 600 mètres pour passer un col à 1200 <rire> Euh, cet après-midi, dans la fin d'après-midi j'espère. Et puis après, euh, après c'est la Bulgarie. Ciao. Ciao. en Bulgarie hier soir avec une première nuit bien reposante sans moustiques sans vent euh, au bord du lac de Logodage et euh, aujourd'hui on voulait aller essayer de dormir un petit peu au sud de Sofia de la capitale en ayant tracé une route via une nationale et en fait quand on s'est retrouvé sur la nationale c'était une voie rapide à deux voies il y avait tout juste une bande d'arrêt d'urgence pour rouler quoi. donc demi-tour on est reparti sur l'Eurovélo 13 qui part dans la campagne et là on s'est retrouvé dans la montée avec un, un bulgare euh, qui parle à moitié espagnol à moitié russe qui nous a invités à prendre le thé chez lui et puis euh, on s'est fait une petite pause sympa comme ça chez lui direct après être reparti on s'est fait une méga descente de trail VTT et tout ce qu'on veut c'était sur le tracé de l'Eurovélo 13 bon c'est pas encore parfait pour les carrioles euh, c'est bon pour les VTT mais pas pour les carrioles et puis là ben, on remonte doucement la, la vallée de, de la rivière jusqu'à Ciu euh, qui est une ancienne station balnéaire romaine et, euh, voilà. et demain on atteindra certainement la destination qu'on avait prévu d'atteindre aujourd'hui au sud de Sofia pour se pour reposer un petit peu parce que ce week-end il y a de la pluie prévue donc euh, il faut qu'on s'y prépare Voilà. Ce qui reste un parc financé par l'Europe en 2013. Voilà, Voilà. Allez. Je ne sais pas trop par où passer. J'aurais dû pousser derrière, peut-être. Ah, c'était pas de la tarte, ça, hein Les cailloux Ouais. Oh, mais ça, c'est l'axe du moteur. Eh bien, on est bon pour changer la roue entière. On descend. Ah oui, tu vas pouvoir descendre, mais c'est pas de soucis. Voilà, maintenant, il faut arriver au camping. Comment bon, et ben, on se retrouve avec euh, nos vélos à la main, la remorque à la main parce que l'axe arrière du moyeu arrière du vélo a cassé, donc, euh, et comme c'est un axe un peu spécifique au, au moteur électrique. Eh bien, on n'est pas rendu donc euh, voilà on va essayer de trouver un endroit pour euh, se poser trouver une pièce de remplacement faire la réparation et ça, ça peut durer sur la main, tout d'un coup j'ai cru que c'était un caillou, là ben, en fait non, il y a un oiseau qui a réussi à viser mon poignet, je me suis fait dessus là, <rire>